Même 60, qui est notre revendication, est déjà un bon palier. 64 ans, c'est une hérésie. On, on sait qu'à 64 ans, la plupart des travailleurs sont déjà en mauvaise santé et qu'ils ne profitent plus pleinement de leur retraite pour ceux qui l'atteignent. Puisque dans mon entourage et dans, et dans les entreprises que j'ai pu fréquenter, on a déjà vu pas mal de gens qui n'atteignaient même pas l'âge de la retraite, y compris mon père, par exemple, qui est décédé bien avant et qui pourtant avait cotisé bien assez pour pouvoir l'apprendre tous finir en arrêt maladie, en longue maladie, avant d'arriver à 64 ou 67 ans par rapport à la décote, c'est juste improbable, improbable. Cette réforme, elle veut faire uniquement payer euh, les travailleurs et les travailleuses, euh, les jeunes. Les propositions de la CGT, c'est justement que euh, les entreprises, le capital euh, contribuent beaucoup plus à la solidarité. Et donc euh, bah, il faut augmenter les salaires, il faut euh, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et puis il faut que les entreprises euh, payent leurs cotisations, car euh, tout le monde le sait maintenant, euh, il y a beaucoup d'exonérations de cotisations des entreprises. Voilà des Chose très précise pour un retour à la retraite à 60 ans. Aucune pension à moins de 2000 euros et euh, des pensions justes et euh, équitables pour les femmes. Les ministres qui disent que ce n'est pas pénible, qui viennent travailler un, un mois avec nous, ils vont changer tout de suite d'opinion. C'est juste ça, c'est des gens qui qui suppriment des critères de pénibilité mais qui ne savent pas quest ce que c'est le bâtiment. En fait, ils ne savent pas qu ce qu'on fait tous les jours. C'est la première fois que je manifeste, <rire> voilà. Je m'étais dit il y a quelque temps, je regardais que ma retraite approchait, que j'étais euh, contente de euh, enfin pouvoir me reposer. Parce que ça fait 37 ans que là que je travaille. Euh, et finalement, bah, ça me fait reculer euh, l'âge de la retraite. J'ai beaucoup de transport aussi pour venir parce que j'habite euh, à 40 km de Paris.